Pour moi, cette formation du leadership inspirant, c'est un parcours sur 12 mois. On apprend plusieurs catalyseurs, en fait, et, et avant tout, c'est une découverte, en fait, de l'intérieur de ses coulisses. C'est apprendre qui on est pour développer vraiment le meilleur de soi-même. Et après, il y a une dimension de mieux fonctionner et interagir avec l'autre. Et, et ça, pour moi, ça a été très impactant parce que je pense qu'on se transforme pas à pas. On parle de beaucoup de petits pas dans la formation et euh, on évolue à la fois sur le plan professionnel et personnel. Et je trouve que pour moi, ça, c'est énorme parce qu'il y, y a vraiment une dimension euh, de développement qui se fait dans la durée. Alors, Roselyne, merci pour cette première session de formation. Qui suis-je Eh bien, j'ai appris qui j'étais. Et, et c'est vrai que cette première expérience d'apprentissage sur qui nous sommes, quelles sont nos valeurs, nos croyances limitantes Pour moi, elles sont aussi très déterminantes, car ben, j'ai tout simplement en fait compris euh, qui j'étais et quel parcours j'avais pu euh, développer et mettre en place depuis ces années. Et notamment sur un point euh, déterminant, c'était euh, plusieurs changements de poste, sur des créations de poste systématiques. Le deuxième concept qui m'a aussi interpellé, c'est la théorie des choix. Euh, au lieu de subir en fait aujourd'hui, je suis aligné avec moi-même sur des choix que je fais en conscience et ça, ça a été aussi très déterminant dans cette formation et merci à Alain Duluc j'ai envie de citer aussi un troisième concept et là c'est une salutation à Carole dans ces débriefings aussi à chaque fois il y avait quelque chose qui, euh, qui me marquait c'était prendre soin de ses énergies être aligné sur ces quatre énergies corporelles, mentales spirituelles et le quatrième que je vous laisserai deviner, et eh bien ça c'est fondamental parce que derrière on a besoin aussi d'être bien aligné pour mieux fonctionner et interagir aussi avec ses collaborateurs et collaboratrices. Pour moi cette formation demain c'est pouvoir expérimenter d'autres terrains de jeu, notamment sur le plan de la créativité, et aussi être dans la transmission de ces catalyseurs, car ils sont dimensionnants pour mieux fonctionner du coup, en collectif et obtenir la performance.